Le basique des origines est un petit peu différent des basiques qui ont été popularisés par la suite sur les machines 8 bits. Je vous invite dans cette vidéo un petit tour de ce basique, comment c'était au milieu des années 60 de programmer en basique sur une machine à temps partagé. Alors, Ce qui est intéressant pour tester ce BASIC, c'est qu'il y a une page de l'université de Dartmouth qui donne tout un tas d'informations sur ce BASIC et puis qui offre un émulateur sur le web, ce qui est quand même très pratique. Euh, donc sur cette page, on peut aller sur un émulateur. Donc là, on a un petit schéma de comment fonctionnait cette machine avec les utilisateurs, donc en temps partagé. On voit que c'est un ensemble de plusieurs sous-machines. Donc on va pouvoir aller... Dans, le, dans cet émulateur. Alors, donc quand on arrive sur l'émulateur, on a cette partie jaune qui représente ce qui était imprimé, et on a en bas un endroit pour rentrer les instructions une à une. Donc, quand on, quand on arrive sur le système, euh, le système euh, demande le numéro d'utilisateur, donc euh, voilà, moi j'ai mis M12345, donc voilà, je suis l'utilisateur euh, M12345, j'avais déjà indiqué que le système que je voulais était le basique, l'émulateur. Euh, accepte deux systèmes, le BASIC et l'ALGOL, ce qui était le cas à l'époque. L'ALGOL, j'en parlerai dans une autre vidéo sûrement plus tard, c'est un peu l'ancêtre de tous ces langages impératifs. Donc le BASIC, là ça me demande est-ce que je veux un nouveau projet ou un ancien projet. Je tape que je veux un nouveau projet. Ça me demande le nom du problème, et là on voit bien qu'on est dans, dans une situation universitaire où la machine est là pour régler un problème. Ça me demande le nom du problème, et en nom très original, je vais mettre « test ». C'est prêt, ready, maintenant je peux taper des, des commandes. Première chose très différente dans ce basique par rapport à ceux qui ont été popularisés après, il n'y a pas de mode direct. Je ne peux pas, par exemple, dire d'afficher le nombre 10. Le système va me répondre que print, ce n'est pas une commande. Ici, on est au niveau d'une discussion avec le système et non pas avec le langage. Donc pour mettre au point un programme, c'est comme... Plus tard, il hein, y a des numéros de ligne, Donc, il n'y a pas d'écran, on est sur une, une machine à écrire, en quelque sorte. Donc, euh, les numéros de ligne servent à, à trier, à donner un ordre aux instructions. Donc, si je mets que je veux afficher le nombre 20, et ensuite, la commande, hein, c'est déjà run, est connue. Alors, ça met un peu de temps. Et, première chose, ça m'indique qu'il n'y a pas d'instruction end ça n'a rien exécuté, on ne voit pas le chiffre 20. Ça c'est encore quelque chose, donc une grosse différence avec les basiques interprétées qu'il y aura sur les machines 8 bits, c'est qu'il y a une première phase de compilation, et le système, le compilateur basique, a vérifié que le programme était correct, et un programme basique, dans ces versions-là, doit absolument se terminer par end. Donc, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on met un end à la fin, et euh, on le met loin. Je l'ai déjà dans ma complétion. 999 end, je relance le programme. Donc ça me bien affiché 20, mon programme est légal, et je peux, une commande encore bien connue, list, afficher, afficher le contenu du programme. Ce programme, je peux bien sûr le sauver. Alors j'ai déjà donné le nom, donc lorsque je tape save, je ne dois pas redonner de nom, hein, le système le connaît déjà. Voilà, ça a été sauvé. Je peux euh, demander le catalogue. En demandant le catalogue, je vois que à mon nom, l'utilisateur donc m12345, j'ai deux programmes sauvés, un qui s'appelle matrix, un qui s'appelle test. Test c'est celui que je viens de sauver. Je peux les recharger et pour les recharger, c'est la commande hold. Voilà, forcément ça change rien. Hein. Alors ce que je peux faire pour, voir, pour montrer que le chargement fonctionne, c'est d'effacer de, le listing en mémoire. J'ai deux moyens pour faire ça soit new, la classique new, mais qui va me redemander un nom de problème ou la commande scratch qui efface ce qui est en mémoire. Et là, si je redemande le listing, il n'y a plus rien. Si je demande le chargement, donc je récupère un vieux projet qui s'appelle test. Je demande le listing et j'ai à nouveau mon listing. Alors on a fait à peu près le tour de toutes les commandes que le système connaissait. Euh, on peut sortir du système avec la commande système et passer par exemple sur Algol. On peut euh, quitter le système, donc de se déloguer en quelque sorte avec la commande by. On peut effacer un problème avec unsave et puis les renommer avec rename. Et donc c'est tout ce que connaît le, le logiciel. Il n'y a pas par exemple de, de sens à faire un classique clear screen. CLS, bon bah ça ne connaît pas. Déjà parce qu'on n'est pas dans un dialogue basique. Hein. CLS, c'est une commande basique. Et ensuite, parce qu'il n'y a pas d'écran. Donc, l'effacer, euh, ça n'a aucun sens. Le mode conversationnel du basique, c'est celui qu'on retrouve dans les ordinateurs 8 bits. Euh, où là, je peux écrire en direct. Affiche-moi le nombre 20. Et bah, ça affiche en direct. Et je peux effacer l'écran. Je suis en dialogue avec le basique. Donc là, sur un Amstrad. Donc, un hein, ordinateur 8 bits qui arrive bien plus tard, 20 ans plus tard, avec un basique interprétés comme il y en a sur toutes les machines 8 ou presque de l'époque. Sur le site de Dartmouth où l'émulateur est disponible, il y a aussi les scans du compilateur basique, du source code. Alors il y a une version euh, comme ça, là en PDF, avec euh, le, le scan, il y a une version avec reconnaissance de caractère, brute, et puis il y a une version corrigée, qui est celle qui tourne sur l'émulateur. Ce qui est intéressant, c'est que ça nous permet de dater le basique qui tourne, une révision 1 2, du 8 février 1965. Ce n'est donc pas la première version. C'est une version un petit peu plus avancée. Je pense qu'il a la commande input, on va aller voir juste après. Mais il n'y avait pas la commande input sur le, le, le premier, la première version en 1964. donc Qu'est-ce qu'on peut faire en basique avec cette version de 1965 Donc Bien entendu, la première chose, c'est qu'on peut assigner des valeurs à des variables. Si je mets que a est égal à 0, je peux afficher ensuite a. Je vais afficher un autre j'ai bien mon end, je lance, et ça doit afficher 0. Donc là, on a assigné une variable, on a affiché une variable. Une chose très importante quand on a un problème, c'est de récupérer des données. Dans la première version du basic, la seule façon d'aller chercher des données, c'était de les indiquer avec la commande « data » et puis de les lire avec la commande « READ. Alors, on peut tenter ça. J'indique, en une 40 par exemple, que j'ai une, une donnée qui vaut 100. Et en ligne 10, je remplace, je vais lire la donnée. Ce qui donne au total ce programme-là. Je lis A, j'affiche A, et A est pris dans les données. C'est parti, ça doit afficher 100. Ça affiche 100. Donc deux autres commandes, read data. Une autre commande très connue, le goto, donc le branchement inconditionnel. Je peux mettre par exemple en ligne 30, que je vais en ligne 50. Ça n'a aucun intérêt. Et alors, première chose intéressante aussi, c'est que si je lance ce programme, il va y avoir une erreur. Voilà, le compilateur indique que cette ligne 50, elle n'est pas définie. Et ce que vous pouvez remarquer, c'est que le programme ne s'est pas lancé. Et là aussi, c'est une grande différence avec les basiques interprétées qui arrivent plus tard. La phase de compilation vérifie certaines règles de, du logiciel, et dit, bah, non, non, ce, ce logiciel n'est pas légal, il y a un goto vers une ligne qui n'existe pas. Si on fait la même chose sur un basique interprété, donc j'écris le même programme, donc ici toujours sur un Amstrad CPC, j'ai strictement le même programme, et je le lance. Du fait de l'interprétation, les lignes 10, 20 sont exécutés, et lorsque la ligne 30 arrive, alors l'interpréteur indique que la ligne n'existe pas. La ligne 50 n'existe pas. C'est une grande différence avec le basique initial qui veut offrir une certaine validité de logiciel. Certaines erreurs qui sont détectables lors de la phase de compilation doivent être indiquées parce que ce n'est pas la peine de lancer un programme qui est manifestement faux. Dans les basiques interprétés plus tard, on perd cette qualité qui est quand même très importante et qui était très importante pour les auteurs du BASIC. Autre commande du BASIC bien connue, le branchement conditionnel, où l'on indique une condition. On va dire si A est supérieur à 50, alors eh bien on va euh, en ligne 100. Et en ligne 100, on va afficher... Et en ligne 100, on va afficher euh, plus. Donc à quoi ça ressemble On va rajouter euh, en ligne 60... Un affichage qui indique moins. Et attention, en 70, on va à la fin du programme. Voilà, donc c'est du basique avec des goto. Ça pique un peu les yeux, mais ça marche. Une chose importante et qui a changé dans les basiques par la suite aussi, c'est que ce branchement conditionnel est vraiment un branchement. C'est un goto conditionnel. Après le n il y a un numéro de ligne on doit brancher vers une nouvelle ligne, il n'y a pas des instructions particulières, comme il y aura dans les basiques qui suivront. Donc vraiment le « if », c'est un « go to » avec une condition, et c'est tout. Je vais effacer un peu là où j'en suis, parce que ça commence à être le bazar. Donc « scratch ». Une instruction aussi emblématique du basique, c'est « un grand classique ». Je vais afficher les numéros de 1 à 20. Et déjà dans ce basique, il y a la virgule, il y a aussi le « point virgule » pour mettre hein, des, des affichages en continuité sur la ligne. Next. Ah, j'ai oublié le end. J'ai oublié le end, je vais avoir une erreur. Voilà. Donc ça aussi c'est quelque chose qui sur les basiques plus tard sera enlevé comme restriction. Mais à l'époque c'est vraiment très important d'indiquer que le traitement est terminé ça vient des cartes. Il faut une carte qui indique c'est bon, c'est fini. Bon c'est resté, ça ne va pas rester longtemps. La plupart des, des basiques qui vont suivre vont rendre ce end complètement optionnel. Et même pas nécessairement la dernière ligne. Là, là par exemple si je peux faire un test, je peux mettre que 800 il y a end et 999 il y a un print le système ne va pas apprécier. End n'est pas la dernière instruction, c'est une erreur. Donc je remets en place. Où est-ce qu'on en est Petite liste. Je lance ce programme qui devrait compter de 1 à 20. Et voilà. Là encore, une chose assez importante, c'est que le compilateur basique va nous indiquer les erreurs potentielles. Par exemple, s'il manque un next. Donc j'enlève... Je, la ligne où il y avait le next, je lance le programme, et dès la compilation, le système indique, attention, il y a un fort, il n'y a pas de next. Alors pour mettre en, en évidence le fait que le compilateur indique et détecte l'erreur avant de démarrer quoi que ce soit, je vais mettre avant le comptage, là, un, je voudrais afficher 5. Et je lance, et 5 ne sera pas affiché le compilateur va m'indiquer immédiatement « la boucle n'est pas complète ». Et c'est très différent avec l'utilisation sur un basic interprété. Si je fais la même chose sur le CPC, donc de la même manière, j'affiche 5, puis j'ai une boucle incomplète qui va afficher les nombres de 1 à 20. J'ai un affichage de 5, et ensuite le basique indique Oula, attention, j'ai pas mon next. Dans d'autres basiques que celui du CPC, il est même possible que la boucle commence et qu'on ait le premier affichage avec le 1, et qu'ensuite euh, bah, le programme s'arrête, et qu'il n'y ait même pas de détection du fait qu'il manquait un next. Et la détection peut être inverse, c'est-à-dire que si j'enlève le for et que j'ajoute le next, eh bien le système indique que j'ai un next, mais il n'y a pas de début de boucle. Donc, Pareil, une erreur, et le programme ne se lance pas du tout. Donc ça permet de débuguer au moins les premières erreurs. Pareil, si je me trompe de variable, hein, si je mets « next j » plutôt que « i », on peut essayer. Voilà, donc là, ça indique qu'il y a un « next » qui correspond à aucun « fort et il y a un « fort auquel okay, il manque un « next ». Après le « goto, bien entendu, il y a le « go sub ». Donc, aller à une sous-routine. On va faire un petit test là encore. Donc, ici, j'appelle deux fois la sous-routine en ligne 100 qui affiche 10 et qui revient. Et puis, euh, on va vers la fin. Donc voilà, GoSub. Ce basique permet aussi de mettre des commentaires. Ce basique permet aussi de créer des tableaux. Alors par exemple, on va lire quatre données, puis on va les mettre dans un tableau, et puis on va les multiplier. Alors, voyons voir ça. Alors le let est toujours obligatoire dans ce basique. C'était important pour la simplicité du compilateur. Il y a une seule instruction par ligne et chaque ligne commence par une instruction. La simplification dans les basiques ultérieures qui mettront let en optionnel est une complication pour le compilateur qui doit vérifier si l'instruction est connue et si elle n'est pas connue, vérifier si par hasard ce ne serait pas une assignation de variable. Dans ce basique-là, le let est obligatoire, ça permet de s'assurer qu'il y a une instruction. Il y a aussi une seule instruction par ligne. C'est pas un programme qui est très très intéressant. Hein. Ah bah, j'ai oublié les données, ça m'indique qu'il n'y a pas de données. Mettons des données. J'ai mis mes quatre données, c'est parti. Bon, j'étais un peu dans la lune, j'ai écrit read plutôt que data. Bien sûr, ça m'indique deux erreurs. D'abord que read 100, ça veut rien dire, C'est pas un nom de variable. Et deuxièmement, il bah, n'y a toujours pas de données. On relance. Voilà, j'ai bien doublé toutes mes valeurs en passant par un tableau. C'est extrêmement compliqué, mais c'est pour indiquer que ce basique a déjà des tableaux. Alors, ce basique a aussi un certain nombre de fonctions. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y a des fonctions trigonométriques. Alors bien sûr, si le nombre est négatif, je n'appelle pas les fonctions logarithmiques et racine carré. Et je n'oublie pas le end. Bon, bien entendu, j'ai mis x partout alors que ma boucle est sur i. Forcément, ça ne m'affiche pas ce à quoi je m'attendais. Donc on change un petit peu. Et c'est parti. Bon, c'est pas très lisible. Hein. Deux autres fonctions existent, int qui permet de la troncature des nombres à virgule, et puis une fonction qui donne des nombres aléatoires. Une petite anecdote intéressante, on voit que toutes ces fonctions, je les réaffiche, ont des noms de trois lettres. Alors ça, c'est une optimisation qui vient de l'architecture et des, des fonctionnalités du TTSS. Sur cette machine, les mots mémoire font 20 bits et les caractères sont codés sur 6 bits. Et 6 x 3, 18, ça permettait de rentrer des noms d'identifiants sur un seul mot mémoire en 3 caractères. Et c'est pour ça que toutes ces fonctions ont trois lettres. Et c'est quelque chose qui va être hérité par les basiques qui viendront par la suite. Toutes ces fonctions qui ont trois lettres. Il est possible, dès le début du basique, de créer des fonctions à soi. Une fonction au sens mathématique et au sens sin, euh, cos, ici, mais qui fait un traitement un petit peu plus compliqué. Donc, on va tout effacer. Et par exemple, je vais créer la fonction qui met au carré le nombre qu'on lui passe. Donc j'ai indiqué une nouvelle fonction, que j'ai appelée s comme square. L'identifiant doit commencer par fn comme function, qui prend un x en paramètre et qui double la valeur. Puis je l'appelle avec son identifiant fns, je m'attends à voir 100. Voyons voir ça. Et voilà une fonction qui permet de mettre un nombre au carré. Il reste une dernière instruction, et c'est une instruction qui n'existait pas dans la première version du basique. C'est la fonction d'interaction qui permet de récupérer une entrée de la part des utilisateurs. Et cette fonction, c'est input. Cette instruction demande, avec le fameux point d'interrogation, une valeur. Et bon, après je l'affiche. A noter que le traitement de chaîne n'existe pas encore. On a le droit d'afficher avec print des chaînes de caractères en dur, mais le traitement de chaîne, comme vous le voyez, n'existe pas à ce moment-là. Ce n'est pas une question de syntaxe hein, avec le dollar ou pas le dollar, c'est juste que dans ce basique, les variables ne traitent que des nombres. Voilà, c'était un petit tour du basique des origines, là la version de 1965 dans un émulateur de DTSS. Ce qu'il faut retenir à mon avis, c'est que c'est donc un langage très simple avec un nombre d'instructions très limité. Une syntaxe qui elle aussi est simple avec une instruction par ligne et toujours une instruction. Et c'est aussi un langage qui, par le fait d'être compilé, donne des retours d'erreur avant d'exécuter le logiciel. J'espère que cette petite présentation vous a plu, et je vais vous dire à la prochaine Si vous voulez en savoir plus sur le BASIC, il y a une vidéo sur cette chaîne, Tricera Prog, qui, en une dizaine de minutes, donne un historique et un aperçu du BASIC à travers le temps. Merci